Donc, euh, ben voilà. pour commencer, on vous dirait que depuis le début du mois de mars, le RISSS s'est penché sur les, euh, les enjeux de l'enseignement à distance. C'est vraiment au cœur de ce qu'on vit actuellement, le contexte d'enseignement à distance, qui est l'adaptation, la motivation et l'organisation. Ici, en lien avec cette présentation-là, on va se concentrer davantage sur l'adaptation et l'organisation. Parce que nous, ce dont on veut vous parler aujourd'hui, c'est davantage sur les outils. En fait, l'outil Teams et comment on peut faire des ponts entre les ressources du Ristus et l'utilisation de Teams. Donc, dans les prochaines diapos, on aimer, on, nous aimerions vous faire la démonstration que les ponts sont possibles entre la plateforme Teams et les activités proposées par le Ristus. Ça, c'est central dans ce que vous allez entendre ce matin. Puis pour ce faire, on va garder en tête la ligne directrice qui représente la démarche de recherche. Donc, euh, s'interroger, organiser l'information, communiquer l'information et le retour sur la démarche de recherche. Donc, euh, débutons sans plus tarder avec le niveau secondaire, par exemple. À quoi ça pourrait ressembler plus précisément en troisième secondaire avec la réalité sociale, l'évolution de la société coloniale sous... Euh, L'autorité de la métropole française, donc par exemple ici, je suis dans ma première étape hein, qui est s'interroger. Donc, euh, euh, qui est de s'interroger en fait, donc je pourrais déjà poser la question aux élèves avec une question, euh, la question du dossier. Qu'est-ce que le gouvernement royal, sa structure et le rôle de ses administrateurs? Alors déjà, je pourrais commencer à, à, à, par proposer cette question-là aux élèves, favoriser le questionnement. Donc, Par la suite, je pourrais demander aux élèves de regarder le cours vidéo qui est ici, leur demander de prendre connaissance de d'autres documents et de leur demander d'émettre une hypothèse de, ou de réactiver les connaissances antérieures de mes élèves et par la suite, en tant qu'enseignant, euh, d'annoncer le travail qui est à faire dans les prochaines heures ou la prochaine semaine, tout simplement, en lien avec cette réalité sociale-là. Euh, je vais aller vers, euh, par exemple, la deuxième grande étape, en fait, qui est recueillir et organiser l'information, toujours en lien avec le gouvernement royal. Et là, je vais demander aux élèves, par exemple, d'utiliser les documents du Recitus, euh, de regarder les documents, vous voyez les documents qui sont ici à droite, et de demander aux élèves de recueillir l'information dans un tableau, c'est-à-dire d'identifier, par exemple, le titre euh, d'un acteur, euh, d'un d'un administrateur dans la colonie et d'identifier le rôle qui est à côté. Tout ça à l'aide du document. Donc là, on est véritablement, là, on rejoint, là, un peu soit-il, si on veut, la démarche de recherche en univers social. Donc évidemment, ça peut être ardu. Parfois, on entendait des gens là, qui sont peut-être en adaptation scolaire et sociale, peut-être hyper important de faire un modelage en premier lieu, c'est-à-dire d'aller chercher les documents et d'accompagner les élèves dans comment on pourrait cibler les informations importantes à l'intérieur d'un document. On peut très bien utiliser quelques aspects de la technique du 3QPOC pour faire ce genre de modelage. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le clavardage, là, on va tenter d'y répondre du mieux qu'on peut. Je n'ai pas poser vos questions. Et enfin, je par... on parlait tout à l'heure de la communication de l'information. Évidemment, je pourrais demander, euh, ici, en fait, dans les documents du récitice, on demande à l'élève de produire un précis qui pourrait clarifier en fait les rôles des administrateurs de la colonie du gouvernement royal et de mettre ça sous forme de présie et probablement de vous l'envoyer par la suite. Et donc ça donnerait une idée de, euh, de comment l'élève organise ces informations à l'aide d'une production technologique. Si on fait un saut dans le primaire, parce que tout à l'heure on a entendu des enseignants du primaire, eh bien on pourrait à peu près avoir la même démarche, mais avec le contenu univers social primaire. Euh, ici, en sixième année, avec le concept de démocratie, on y va avec une question problème. Les gens vont reconnaître, évidemment, cette, euh, euh, ce concept-là de démocratie qu'on voit beaucoup en sixième année. Donc, est-ce que les humains naissent libres et égaux? Donc, on peut déjà interroger dans la, phase, dans la toute première phase de la démarche de recherche ici, interroger les élèves sur la signification, en fait, euh, la représentation, quels sont les mots qui viennent à la tête des élèves, à l'esprit des élèves, quand on regarde, par exemple, les images que je propose ici à l'écran. Donc, on peut déjà favoriser des premiers éléments de réponse ou faire émerger, par exemple, des représentations en lien avec le concept de démocratie. Par la suite, ce qu'on pourrait demander aux élèves, toujours dans le cœur de la, de la démarche de recherche qui est recueillir et organiser l'information, euh, on pourrait faire une comparaison en 1980, pour ceux qui connaissent le programme, entre une société non démocratique, qui à cette époque-là, on va prendre, par exemple, l'Afrique du Sud, et comparer avec le Québec de 1980, euh, qui, est la, la, la, qui, est, voilà, qui est la société démocratique qu'on met de l'avant. Et pour ça, bien, on va utiliser, par exemple, les ressources du Ristus, ici, vous le voyez, là, par exemple, qui, sont, qui est à gauche dans la diapo. Euh, dans le site Société et territoire, donc évidemment c'est là que nous allons retrouver les exercices, les activités, donc pour recueillir par exemple l'information et mieux l'organiser. Et à la toute fin, encore une fois, comme on a vu au secondaire, on va demander aux élèves d'organiser leur information, c'est-à-dire de faire euh, par exemple une production technologique à la toute fin. Pour télécharger les tâches du récit, si vous êtes au secondaire, on vous recommande d'aller sur documents d'histoire et de géographie. Donc, il s'agit simplement de choisir votre cycle et choisir la tâche que vous désirez télécharger. Euh, donc, vous avez euh, l'ensemble de la tâche avec les documents et dans le bas, vous avez la version en Word. Donc, si vous cliquez sur ce lien-là, vous serez amené sur le document qui peut être imprimé mais aussi télécharger sur votre bureau en cliquant sur Télécharger. Au primaire, ben, c'est la même chose, sauf qu'on n'a qu'à cliquer sur Activité, et euh, vous aurez ici les documents à télécharger en Word. Ensuite de ça, si vous voulez avoir accès aux grilles d'évaluation, il faut être connecté comme enseignant. Donc, vous pouvez vous inscrire dans un premier temps si ce n'est pas fait. Donc, vous, Ensuite, on clique sur « Connexion » et vous entrez euh, vos données de connexion ici. Et une fois dans la tâche, comme on a vu encore sur, avec l'exemple de la sédentarisation, vous aurez ici maintenant accès aux, à l'espace réservé des enseignants et vous pourrez cliquer sur « Grille d'évaluation à télécharger ». Une fois dans le document, bon, c'est un document qui vous explique ici euh, bon, les grilles comme telles. Vous avez une démarche aussi, des exemples de euh, tâches qui peuvent être utilisées. Euh, mais euh, vous pouvez télécharger les grilles en format Teams ou Classroom. Donc, on va cliquer sur Teams. Une fois ce, dans le répertoire, vous pouvez télécharger en bloc toutes les grilles, mais ça va vous faire un fichier ZIP. Euh, ce qui pourrait être préférable pour vous, euh, c'est de télécharger de façon individuelle les grilles. Donc, euh, vous pouvez, par exemple, euh, vouloir télécharger « Établir des faits » en cliquant sur les trois petits points qui sont ici. Et ensuite, sur « Télécharger ». Donc, cette grille-là s'ouvre en CSV. Ce qu'on vous recommande, c'est de ne pas ouvrir euh, le fichier en CSV parce que, bon... Euh, euh, vous allez voir, c'est un peu étrange comme code. Euh, il faut vraiment l'ouvrir euh, dans, dans, dans Teams pour pouvoir vraiment apprécier euh, le format de la grille comme tel. Parce que, bon, dans Excel, vous allez voir, c ça va être un peu étrange comme langage. Au primaire, ben, c'est le même processus. Donc, il s'agit de se connecter en tant qu'enseignant et ensuite de ça, ben, d'aller dans « activités » et dans « Accéder au corrigé », et là, vous aurez les grilles à télécharger ici. Et, bon, vous tombez sur un, un répertoire, un, un document qui est similaire, et euh, vous avez simplement à cliquer sur « Télécharger les grilles ». Une fois dans Teams, bon, pour euh, faire votre premier devoir, donc, évidemment, il faut entrer dans une classe, donc, euh, une équipe Teams classe. Vous avez les... Les différents menus habituels, donc publications, fichiers, euh, dans lesquels, par exemple, une enseignante à la CSDM a, euh, utilise son Teams pour faire de l'asynchrone et de l'enseignement synchrone. Donc, asynchrone pour euh, envoyer des activités supplémentaires ou euh, synchrone pour les élèves qui seraient retirés de la classe, par exemple. Euh, elle utilise aussi, par exemple, ici, euh, la, la fonction fichier qui lui permet de partager des documents à ses élèves, donc des, des différents types de documents. Mais nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'option devoir, qui est ici, et euh, l'option devoir aussi, là, vous l'avez à gauche, euh, à, à ce, à ce niveau-là. Vous avez, bon, dans mon cas, j'ai plusieurs devoirs euh, d'attribuer déjà, donc des brouillons, des devoirs attribués, euh, des devoirs qui, qui m'ont été retournés. Donc, je vais cliquer sur « Créer un devoir ». Donc, je peux faire une nouvelle affectation. Euh, on peut aussi créer des questionnaires, euh, bon, avec euh, des Microsoft Forms. Mais aujourd'hui, on va vraiment euh, s'intéresser à la possibilité d'ajouter une affectation. Ensuite de ça, il faut choisir l'équipe dans laquelle l'affectation va être déposée. Donc, je peux choisir ici « Restus classe Et là, bon, on est dans l'interface d'ajout d'un nouveau devoir. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un devoir du récit. Par exemple, « est une démocratie donc je vais copier coller là, les différentes euh, instructions consignes qui sont dans qui sont directement dans le devoir donc voilà ensuite ben, je vais euh, ajouter des ressources donc c'est ici que je vais aller joindre donc mon fichier google doc donc en cliquant ici sur ajouter des ressources je peux aller chercher une ressource dans mon OneDrive, mais je pourrais aussi aller chercher une ressource à partir de cet appareil, donc sur mon disque dur. Donc, je vais aller ici, je vais aller dans mon répertoire Teams et je vais aller chercher euh, la démocratie Athènes en DocX, hein, donc mon fichier DocX que je vais ouvrir. L'application Teams télécharge le fichier sur... Euh, mon OneDrive, donc vous l'avez ici, donc maintenant euh, j'ai euh, une, une question, les consignes et mon fichier en docx. Ce qui est important ici c'est vraiment de cliquer sur les, petits trois, les trois petits points ici qui et permettent à mes élèves dans le fond de modifier leur propre copie. Donc en cliquant sur ça, ben, je, maintenant mes élèves vont avoir chacun leur copie de leur devoir. Donc si j'ai 32 élèves, il va avoir 32 fois le même devoir qui va être envoyé dans euh, le compte de mes élèves. Ce qui est bien de ça, donc d'utiliser la fonction devoir, c'est que ça permet aux élèves de rester dans leur espace team et pas télécharger le fichier, le modifier et vous le renvoyer ensuite. Ils vont avoir simplement à modifier le devoir à l'intérieur de l'espace team et faire envoyer ensuite. Donc, c'est vraiment une fonction qui est euh, facilitante pour euh, les élèves. Autre élément que je vais euh, faire et ajouter dans euh, mon devoir, c'est une grille de correction. Donc, on l'a vu tantôt, on a été chercher des, euh, des grilles de correction Ristus, donc sur les opérations intellectuelles. Donc, dans Teams, On appelle ça un barème. Je peux euh, ajouter, faire mon propre barème, donc en créer un, mais je peux en charger un. Donc ce que je vais faire ici, c'est charger un barème. Donc je vais aller charger le barème, établir des faits. Donc vous le voyez là, c'est des fichiers CSV que, euh, qui sont utiles ici. Donc il faut aller les télécharger, télécharger d'abord. Vous faites « Ouvrir ». Et en, en faisant suivant, ben vous allez avoir maintenant la grille. Donc, vous allez joindre cette grille. Ensuite de ça, bon, vous le voyez, elle est ici, là, cette grille-là, elle est là. Euh, une chose qui est utile aussi, c'est d'ajouter une catégorie ici. Donc, en ajoutant une catégorie, ben, je peux euh, dire ben, cette tâche-là, ben, on touche plusieurs opérations intellectuelles, mais euh, ce que je veux faire pour cette tâche-là, je veux corriger ou porter mon regard sur cet aspect-là en particulier, cette opération intellectuelle-là. Donc, vous pouvez ajouter une nouvelle catégorie, euh, mais euh, moi, j'avais déjà une catégorie « établir des faits », donc je vais euh, l'identifier à euh, cette tâche-là. Donc, après ça, je vais voir, dans le fond, dans mon portrait, dans mon portrait global, que c'est ce critère-là qui est évalué. Et je vais affecter mon devoir. Je pourrais euh, ici choisir l'échéancier, donc une date de fin, puis bon, je fais affecter. Affecter, donc là, maintenant, mes élèves vont recevoir un devoir euh, de leur côté. Donc, comme vous pouvez constater, les grilles dans Teams possèdent euh, des titres. Donc, nous, nous avons fait le choix euh, de l'instituer en fonction de l'opération intellectuelle euh, ciblée dans votre grille d'évaluation. Elle possède également une zone de description euh, de la grille ce qui peut être un outil fort pratique pour vos étudiants, puisque ceux-ci reçoivent la grille en même temps euh, que le devoir. Puis, finalement, on retrouve euh, tout au bas de la page la grille d'évaluation en elle-même. Donc, les grilles dans le Teams sont composées de deux grands éléments. Premièrement, les critères qui correspondent aux éléments observables euh, que l'on souhaite évaluer. Et, Finalement, les échelons euh, qui correspondent au niveau de maîtrise des différents critères, donc tel qu'on peut euh, les corriger auprès des étudiants. Donc, on peut ajouter autant de critères euh, qu'on souhaite, mais sachez que le niveau d'échelon doit être le même pour chacun des critères existants. Donc, vous ne pouvez pas dire, par exemple, qu'établir les faits, euh, ne peut posséder que trois échelons d'évaluation et que justifier sa réponse, lui, en posséderait cinq. C'est impossible, ça doit être cinq partout, trois partout, ou sinon, ça ne fonctionne pas. Mentionnons finalement que si vous souhaitez attribuer des points euh, aux différents euh, échelons de maîtrise des critères, eh bien, vous devez sélectionner euh, « oui » ici présent à côté lorsque votre grille est prête eh bien, euh, il suffit de cliquer sur « Joindre » et celle-ci euh, se joindra au devoir. Maintenant, on va regarder un peu euh, l'interface de rétroaction et d'évaluation euh, de Teams. Donc, nous avons ici un exemple de devoir qui a été remis. Euh, donc, ce qui est intéressant avec Teams, c'est qu'il y a différentes options pour offrir de la rétroaction avec vos étudiants, donc, vous pouvez remettre le devoir et vos étudiants auront l'occasion de consulter euh, vos différents commentaires et vos grilles d'évaluation. Et cela, euh, de manière quand même assez intéressante, on va le voir. Donc, il est possible dans un premier lieu de laisser un commentaire général, de laisser une rétroaction générale pour l'ensemble du devoir. Comme ça, ça peut donner une idée globale euh, de votre niveau d'appréciation euh, du travail qui a été fait chez l'étudiant. Vous pouvez aussi laisser des commentaires spécifiques. Donc, vous pouvez, par exemple, sélectionner un élément dans le texte, un élément de réponse, euh, le mettre en surbrillance, sélectionner l'option « Ajouter un commentaire » et commenter l'élément de manière spécifique. Ce qui est intéressant, c'est que l'étudiant pourra par la suite répondre aux commentaires, donc, par exemple, en justifiant euh, ce qu'il a fait à ce moment-là, ou en vous posant des questions de manière plus précise s'il ne comprend pas pourquoi euh, tel ou tel élément a euh, lui a amené à perdre des points. Par en point. Vous avez également sur votre droite l'interface de grille d'évaluation. Donc, vous pouvez sélectionner le niveau de maîtrise en fonction des critères. Du côté de l'élève, lorsqu'il reçoit son devoir, eh bien, ça ressemble un peu à ceci. Donc, il va, y avoir, il va avoir accès à la note globale, il va avoir accès à la grille d'évaluation en cliquant dessus. Donc on peut voir là où il a été plus fort mais aussi là il a eu plus de difficultés. Puis finalement, il a accès à l'ensemble des commentaires généraux euh, ici. Du côté de l'enseignant, eh bien, euh, l'interface euh, liée à un devoir ressemble un peu à ceci. Donc une fois que le devoir est envoyé, euh, vous allez avoir accès euh, à son statut. Donc là, on peut voir que l'élève me retourne le devoir. Euh, mais, par exemple, si l'élève l'a seulement consulté, mais l'a toujours pas remis, eh bien, ça va être écrit « consulté ». Et si l'élève ne l'a jamais ouvert, euh, parce qu'il procrastine ou parce que euh, il a complètement oublié qu'il y avait un devoir à faire, ben, ça va être également mentionné que le devoir n'a jamais été consulté. Fin important à mentionner, si l'élève complète le devoir, mais n'appuie pas sur le bouton « remettre », on peut voir le bouton « remettre » à la page précédente, euh, eh bien, le devoir ne sera pas considéré comme remis ne sera pas con donc vous ne recevrez pas de notification la seule chose que vous saurez c'est que le devoir est consulté donc bien important de mentionner à vos élèves de remettre le devoir euh, lorsqu'ils l'ont complété toujours sur cette interface finalement bien vous avez accès ici euh, à l'étiquette que vous lui... que vous avez attribuée au devoir donc en mentionnant établir les faits comme étiquette on peut savoir l'opération intellectuelle euh, associée au devoir vous avez accès aux commentaires généraux en cliquant dessus, euh, le, la petite icône, et vous avez accès finalement à la note que vous avez attribuée à l'étudiant. Dans l'onglet « Notes » du canal général, eh bien vous pouvez avoir accès à l'ensemble des travaux remis et évalués. Donc C'est une interface qui est intéressante parce que ça permet d'avoir rapidement, en un coup d'œil, vous permet rapidement à un coup d'œil de suivre la progression des apprentissages de vos élèves d'un exercice à l'autre. Avec le système d'étiquette, on peut voir rapidement quelles sont les opérations intellectuelles associées ou les compétences associées euh, aux exercices. Et on peut voir aussi rapidement comment l'élève a performé lors de ces exercices. Donc pour nous au récit, l'idée ici n'est pas forcément de faire une moyenne cumulative des résultats. Euh, mais plutôt euh, de suivre comment l'élève évolue à travers l'année et d'ajuster notre pratique pédagogique en conséquence. Donc, c'est un peu un outil euh, qui vous aide à porter un jugement professionnel euh, sur l'état de connaissance, sur l'état de maîtrise des opérations intellectuelles, des compétences de vos étudiants. Finalement, si vous souhaitez euh, consulter le travail euh, fait par euh, l'élève, qui correspond à la note, vous cliquez euh, sur la note, vous cliquez sur les trois petits points, et vous ouvrez le travail de l'étudiant. Si vous souhaitez consulter le bulletin, euh, l'ensemble des notes spécifiques à un étudiant, il vous suffit de cliquer sur le nom de l'étudiant. Et vous, à ce moment-là, il vous est possible de voir l'ensemble euh, des travaux réalisés par l'étudiant, les notes, si le remis ou non le devoir, et les dates associées au travail. Souvenons finalement que comme pour ce qui est euh, du bulletin général pour l'ensemble de, de la classe, il est possible d'exporter en Excel le bulletin spécifique lié à l'élève. En guise de conclusion, on va revenir sur des éléments d'évaluation et de rétroaction. Euh, D'abord, peut-être voir si vous variez vos euh, types de rétroaction. Donc, trois exemples ici assez simples. Donc, si vous faites souvent des rétroactions de base, par exemple, euh, tu as la bonne réponse, puis on arrête là. Hein. Euh, une rétroaction qui serait plus instructive, ben déjà pourrait aiguiller un petit peu plus l'élève. Euh, euh, bon, tu as la mauvaise réponse, mais tu pourrais utiliser le document 3 pour y répondre correctement et reprendre, par exemple, la question dans ta, dans ta réponse. Donc ça, ça serait une façon de euh, donner une rétroaction instructive. Et une rétroaction d'accompagnement, ben c'est de simplement demander à l'élève comment tu pourrais t'améliorer. Est-ce qu'on pourrait trouver ensemble des stratégies qui feront en sorte que tu pourrais euh, faire un, euh, comprendre ou euh, améliorer euh, euh, ta maîtrise de cette opération intellectuelle? -là? Vous vous rappelez aussi que bon, ces grilles-là doivent être utilisées dans un contexte d'apprentissage et que les grilles ne sont pas euh, vraiment des, des reproductions des grilles que vous allez retrouver dans les examens du ministère. Donc, on les a faites dans cette optique-là. Si on prend une grille en particulier « établir des faits », par exemple, on a la plupart du temps trois critères. Donc, un qui touche spécifiquement l'opération intellectuelle comme telle, et ensuite, bon, on demande à l'élève de justifier sa réponse dans les tâches pour amener un, élègue, un élément de preuve, un exemple, ou euh, pour préciser un petit peu plus sa pensée. Et le troisième critère touche euh, la production technologique. Pour chacune des opérations intellectuelles, vous aurez une démarche associée, donc une démarche qui montre de façon explicite comment maîtriser l'opération intellectuelle. Ensuite, vous aurez un exemple. Donc, dans ce cas-ci, l'élève doit dire la traite des fourrures est la principale activité économique de la Nouvelle-France au 18e siècle. Ici, on fait référence directement au critère 1, c'est-à-dire que l'élève doit établir correctement le fait. Ensuite de tout ça... Il doit appuyer avec un exemple, donc justifier. Dans ce cas-ci, bon, il pourrait dire, euh, comme l'illustre le document, elle représente 70 des exportations de la colonie. Donc là, on est directement dans le critère 2. En ce qui concerne la répartition des points, ben on a fait cette proposition-là parce que la seule façon dans Teams pour avoir un portrait général de votre classe, c'est de mettre des points à l'échelle critériée. Et donc... L'idée ici, c'est de voir où se situe euh, votre élève, dans quel groupe il appartient, et euh, faire un diagnostic global de votre classe et, dans le fond, intervenir auprès des élèves qui ont un peu plus de difficultés. Et euh, toute cette démarche-là va leur permettre, en fait, de développer la maîtrise de façon plus fine de l'opération intellectuelle. Enfin, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter à info-atricitus.qc.ca. Sinon, communiquez avec votre ICI local qui, lui, peut vous donner un coup de main avec l'utilisation de Teams. Et on tient à remercier les gens qui ont collaboré et contribué à cette formation.